Mmh. Ouais, mais t'aurais pas un bon plan pour payer, je sais pas, par exemple un téléphone ou, ou un casque moins cher par exemple sur Internet Quoi Comment ça le site e global Central J Je connais pas là. je... Attends, je regarde, je connais pas. Ah, ah ouais, les tarifs sont quand même super intéressants. C'est marrant, putain, je connaissais pas ce site. Connaissez-vous e-Global euh, e Central Moi bah non, euh, moi je connais pas moi. Euh, non, eux non plus euh, apparemment. Non non. Bah oui, bah je vais leur en parler ouais. <rire> Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne se ramène c'est un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans cette superbe introduction digne des meilleurs acteurs du 7e art, je vais vous présenter un site internet marchand qui va vous permettre de faire pas mal d'économies. Aujourd'hui, je vous parle du site eGlobal Central. C'est un site que je connais maintenant depuis quelques mois et qui propose pas mal de produits high-tech, la plupart du temps moins cher de 10 à 30% par rapport au prix Français. Par exemple, si vous cherchez un casque euh, à la Fnac, chez Darty ou chez Boulanger, la plupart du temps, il sera entre 10 et 30% moins cher sur ce site. Alors vous allez me dire, c'est quand même louche, euh, comment ça se fait qu'un site internet propose des produits aussi peu chers en disant que ce sont des produits d'origine Il y a forcément guille sous roche, il y a un problème. Eh bien tout simplement, le site iglobal e central est un site internet qui permet d'avoir accès à des produits d'importation. C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont à la base pas destinés au marché français et pour certains même pas destinés au marché européen. Et donc ces produits ne sont pas taxés. Et cette exonération de taxes permet d'obtenir des prix plus faibles que les produits qu'on peut acheter dans les enseignes que j'ai déjà citées. Et comme j'ai vu la plupart du temps sur internet des gens qui se posaient des questions, est-ce que ce site est fiable Je me suis dit, bam, je peux pas rater le coche, je vais expliquer, je vais présenter ce site internet. Pour cela, je vais vous faire part de trois expériences que j'ai pu avoir avec ce site. J'ai réalisé trois achats, j'ai acheté une Apple TV, une optique pour mon appareil photo et j'ai acheté une montre connectée. Vous allez tout de suite comprendre que pour les deux premiers produits, ça s'est très bien passé. Par contre, pour le troisième, un peu moins bien, mais je vous en dis pas plus. Juste avant de commencer cette vidéo, juste je vous informe que je n'ai pas été payé pour parler de ce site euh, Je n'ai pas été sponsorisé hein. J'aurais bien aimé hein, qu'on qu me paye hein, pour faire ce genre de choses hein. Moi qui fais ça gratuitement, hein, c'est quand même vraiment, vraiment sympa de ma part ouais. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est parti Alors c'est parti pour ma première expérience euh, où j'ai acheté une Apple TV 4K Alors ça faisait un petit moment que je voulais m'acheter une Apple TV J'avais regardé un petit peu les tarifs En France, ça tourne autour des 200 euros. Donc 200 euros, je me suis dit, bon ok, je vais essayer de voir ailleurs s'il n'y en a pas moins cher. Hop, je suis tombé sur le site d'Iglobal Central et je me suis rendu compte que la même Apple TV était proposée à un tarif de 153 euros. Je me suis dit bon ok ça fait quand même à peu près 47 euros de différence, bon ça vaut le coup de tenter. Je n'avais à la base jamais fait d'achat sur ce site et là je me suis dit allez je me lance c'est parti. Pour la commande ça s'est passé de manière totalement normale, totalement naturelle comme sur n'importe quel site marchand. Au moment de sélectionner euh, la livraison, il y a plusieurs choix vous allez voir, euh, euh, il y a une livraison normale et puis il y a des livraisons un peu plus rapides avec assurance la plupart du temps. La livraison normale est gratuite. Et l'estimation de la livraison est entre 6 et 8 jours. Autant vous dire bon, faut être un petit peu patient sur le site d'Iglobal Central quand on veut se faire livrer un produit. Bon, n'ayant pas forcément envie de mettre des milliers de cents dans la livraison, je me lance dans la livraison gratuite. J'ai effectué ma commande un dimanche, et pour tout vous dire, j'ai reçu ma commande le samedi qui a suivi. Très content et un peu curieux d'ouvrir le paquet, je commence à le déballer. Et là, je vois le produit, et juste à côté, je vois un petit adaptateur blanc. Précisément, je vois cet adaptateur-là. Et là, je commence à me dire, merde, alors... D'un côté on a une prise française et de l'autre, oula, par rassurant ça. Hein. Et en fait, très simplement, je vais vous expliquer, j'ai euh, déballé l'Apple TV et je me suis rendu compte que euh, la prise était une prise étrangère, était une prise, il me semble, américaine et qu'en fait, iGlobal e Central euh, proposait gratuitement, enfin fournissait... Un adaptateur euh, vers les prises françaises. Donc le produit à la base n'est pas destiné au marché français comme je vous l'ai dit en introduction et très gentiment iGlobal e central fournit un adaptateur. Pour ce qui est du produit c'est exactement le même euh, que euh, une Apple TV que vous auriez acheté dans un Apple Store en France ou à la Fnac ou je ne sais où. Sachant qu'en plus les produits Apple euh, sont couverts par la garantie internationale donc là si un jour j'ai un problème aucun souci. Donc voilà au final j'ai payé mon Apple TV à peu près euh, 23% de réduction par rapport aux produits en France. Enfin si je l'avais acheté en France j'aurais payé à peu près 200 euros, et là je l'ai payé 153 153€ donc une belle économie. Ça, c'est ma première expérience. Maintenant, on passe à la deuxième expérience. Pour ce qui est de ma deuxième expérience, euh, j'ai décidé de m'acheter une optique euh, pour mon appareil photo. Alors, j'avais vu que cette optique était assez chère et euh, je, par curiosité, je me suis dit une fois de plus, tiens, si j'allais voir à quel prix elle était proposée sur le site d'iGlobal Central. Et là, je me suis rendu compte que l'optique était quand même 300 euros moins chère que ce qu'on peut trouver en France. Rebelote, c'est parti, euh, je lance une commande, tout se passe encore une fois très bien, je choisis une fois de plus la livraison standard, j'effectue ma commande et 6 jours après, je la reçois. Je reçois le produit exactement pareil, très bien emballé, euh, dans un emballage d'origine, hein, comme c'était le cas pour l'Apple TV, et depuis, je l'utilise sans souci. Donc encore une fois, pour cette deuxième expérience, tout s'est très bien passé, et j'étais très très satisfait de ce site internet. Jusqu'au jour... Ouh. Roulement de tambour... Non, ça se trouve, je les ai pas au montage, donc euh, je les fais manuellement, je fais... Je me décide à faire une troisième commande. Cette fois-ci, je m'offre une montre connectée. Encore une fois, je regarde l'annonce, aucun problème. Je lance ma commande, toujours en utilisant la livraison gratuite. Je la reçois, je la déballe. Tout se passe très bien au moment où... J'allume la montre connectée et au moment où je l'allume, j'essaye de sélectionner les langues. Je défile, je défile, je défile. Bon, je vois anglais, donc c'est à moitié rassurant, ou ça paraît plus ou moins normal. Je descends je... Et, et, et là, je commence à voir des presque des sortes de hiéroglyphes quoi. Je, je me dis, c'est qu'est-ce que c'est que cette langue euh, Ça commence à être flippant et c'est là que je revois anglais et donc je me rends compte que je suis descendu en bas et que du coup ça, ça me remet hein, euh, les mêmes langues euh, en continu et je me rends compte très simplement que le français est inexistant sur cette euh, montre. Là, premier coup de pression, je me dis, oula, ok, donc le produit ne me laisse pas la possibilité de le mettre en français. Bon, je me dis, en tant que grand bilingue, hein, I speak English very well, je me dis, c'est pas un problème, si elle est en anglais, je vais pouvoir me perfectionner en anglais, hein. c'est un petit peu, mais l'utile à l'agréable, enfin bon, c'est... Bref, j'essaie de me rassurer comme je peux, hein. vous vous moquez pas de moi. Et donc là, euh, je me dis, ok, pas de souci. Euh, je me dis même en insistant quand même, je vais aller sur quelques forums, voir si je peux pas modifier euh, en mettant, je sais pas, un fichier euh, pour qu'en gros, j'ai quand même la langue française le constat c'est que je n'ai rien trouvé en tout cas tout le monde disait non c'est impossible si vous avez acheté cette montre euh, en dehors de, de la france vous, vous, ne, vous ne pourrez même pas mettre le français sur cette montre donc génial et sauf que j'ai trouvé d'autres choses sur ce forum qui disaient que la montre n'était même pas compatible avec les futures mises à jour qui allaient sortir en Europe. Et là, je me suis dit oula, oula, oula, oula. Ok, donc j'ai acheté un produit aujourd'hui que je ne pourrais pas faire évoluer s'il y a des bugs. Ça va, les bugs resteront à vie sur cette montre. Enfin, je vais, j'achète une montre en ayant des limites incroyables. Et là, c'était un petit peu la panique. Je me suis dit bon, ok, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Une sorte de petite ampoule hein, qui se qui se dresse au-dessus de mon crâne et qui me dit mais attends, Surrey Global Central, tu as le retour Oui, tu peux rendre le produit. Alors du coup, hop, je vais sur le site, ok, tac, tac, tac, je check et je me rends compte de quoi, je me rends compte euh, que le retour est possible, je commence à remplir le formulaire en ligne, tout se passe très bien, jusqu'au moment où on me dit écoutez votre produit, il faut nous le renvoyer, ok ou <coughs> à Hong Kong Hong Kong, Hong Kong quoi, Hong Kong, Hong Kong Hong Kong Pourquoi Hong Kong Pourquoi Hong Kong bah Très simplement, on me répond euh, que les entrepôts sont basés à Hong Kong et que le produit, à la base, est parti de là. Bon, ok, pas de panique. Enfin, on essaye de pas paniquer. Jusqu'au moment où ils me disent les frais de port sont à votre charge. Aïe, aïe, aïe. Là, le, le cœur s'emballe, là. Je me suis dit, mais combien ça va me coûter pour renvoyer ça à Hong Kong Je fais ma petite simulation en, notant la, en mettant l'adresse euh, qui m'avait fournie en l'entrant sur le site de la poste en essayant de d'estimer un petit peu combien ça allait me coûter je me rends compte que ça me coûtera 30 euros vous allez me dire 30 euros par rapport à la, certainement la valeur de la montre voilà c'est pas grand chose et il vaut mieux euh, rendre la montre et se faire rembourser et payer 30 euros que la garder et ne pas l'utiliser vous avez raison du coup je remplis je finis de remplir le formulaire en ligne je j'emballe la montre je la renvoie bien emballée, bien protégée. alors le truc qui était assez bien foutu c'est que j'avais un bon dialogue avec le service après vente donc là nickel il répondait on pouvait échanger assez Simplement. Sinon, euh, au niveau du suivi euh, de mon retour, voilà, j'étais informé en temps réel pratiquement grâce au, au formulaire rempli en ligne qui s'actualisait, qui me montrait un petit peu où ça en était euh, ma commande, au niveau de mon retour, comment c'était traité. Assez rassuré, je me suis mis à, à patienter hein, parce qu'il n'y avait plus que ça à faire. J'ai patienté deux à trois semaines et au bout de deux à trois semaines, j'ai reçu un mail me disant que le remboursement allait être opéré et qu'il n'y avait pas de souci, qu'ils qu allaient me rembourser l'intégralité de la somme. Et là je vous dis pas la là, là rassurer rassuré rassuré Au final cette troisième expérience aura été à la fois positive, il y aura eu des surprises, et au final ça s'est quand même bien terminé. Donc la troisième expérience est quand même bonne. Voilà, donc si je peux conclure maintenant que je vous ai raconté mes trois expériences, c'est que eGlobal Central est un très bon site. Malgré tout, je vous conseille tout de même de choisir des produits qui ne dépendront pas de la langue, ou en tout cas il n'y aura pas de risque que la langue puisse être un frein à l'utilisation de ce produit. Je m'explique par exemple l'optique, aucun souci, il n'y a pas de langue dans l'optique, hop je la greffe sur mon appareil photo, je prends des photos, c'est terminé. Il y avait plus de risques à avec une Apple TV, même si au final, ça s'est avéré que non, il n'y avait pas de risque, je pouvais mettre le français sur, sur mon Apple TV sans souci. Mais par contre, la montre, c'est là qu'il y a eu un petit souci. Je peux tout de même dire qu'IGlobal Central n'a pas forcément été ultra transparent, en tout cas dans son annonce, car la plupart du temps, quand le produit n'est pas disponible ou en tout cas la langue française n'est pas disponible, la plupart du temps, ils le mentionnent dans leur annonce. Et pour le coup, sur l'annonce de la montre connectée que je venais de m'offrir, ce n'était absolument pas mentionné. Donc soyez tout de même prudents. C'est pour ça que je vous conseille de prendre en priorité des produits où la langue ne sera pas un frein à l'usage. J'espère que cette vidéo vous aura fait connaître ce site ou en tout cas vous aura informé euh, si vous connaissiez déjà ce site et que vous cherchiez un avis. N'hésite surtout pas à me laisser un petit pouce bleu, ça m'encouragerait vraiment dans mon travail. N'hésite pas surtout à t'abonner et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas, si vous avez des demandes particulières, à me les écrire juste en dessous, en commentaire. C'était Flomen se ramène, salut tout le monde